Bon, pour une fois, c'est pas une vidéo vraiment où j'ai pris des notes bien précises. Je vais plutôt parler avec ce qui vient et ce que je ressens, même si j'ai pris le temps de me poser pour bien réfléchir à une façon assez simple d'exposer tout ça. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment ou qui sont dans mon entourage, savent que je suis arrivé à Montréal il y a à peu près deux ans et demi maintenant, ça passe vite. C'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps et de nombreuses années avant d'arriver ici. J'ai énormément sacrifié aussi pour venir m'installer ici. À vrai dire, un peu plus de la moitié de mon séjour ici a vraiment été une très belle période pour moi. J'étais vraiment épanoui et même si tout n'était pas parfait, je me sentais bien. Enfin, je vais pas trop faire un récap de toutes mes aventures que j'ai vécues ici. Si tu as raté les vidéos qui illustrent tout ça, tu peux les retrouver sur ma chaîne. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, qui est sortie début janvier maintenant, je ne ferai une vidéo sur ce sujet qu'une fois que je serai véritablement fixé sur mon avenir, ou non, ici, et ce moment il est enfin arrivé. Après des mois de torture véritable psychologique, de longues batailles, de déceptions et de fausses promesses, on y reviendra, le verdict est tombé. Et je vais revenir vivre à paris alors je dois avouer que c'est très dur pour moi de dire ça là comme ça c'est pas facile mais c'est le résultat final après avoir essayé toutes les possibilités toutes les solutions je vais pas énumérer tout ce que j'ai essayé ce serait trop long et pas forcément intéressant mais j'ai passé de très très très longues journées à faire des recherches contacter des spécialistes en immigration et crois moi, j'ai vraiment tout essayé. Ma blonde me trouvait vraiment fou de forcer autant et de pas déjà avoir abandonné. Bah, c'est simplement que je voulais me battre jusqu'au bout. Et la cause en plus du virus qui m'a fait perdre ma job de base et euh, tout ce que j'avais prévu, c'est aussi d'être tombé ensuite sur deux employeurs vers eux. Je t'avais déjà parlé du premier. On va faire un petit rappel qui m'avait fait une promesse de permis fermé pour rester et a subitement décidé euh, le dernier jour de mon PVT en fait que non, il le ferait pas. Parce que c'était trop chiant à faire. Bien dans ma dernière vidéo, je te parlais aussi de cette nouvelle job. Qui était peut-être une piste positive pour décrocher enfin ce permis. Et là en fait c'était ma dernière chance. Parce que j'arrivais à la fin de mon statut implicite. Lequel me permettait de travailler de façon légale. Et de pouvoir encore faire ma demande de permis fermé. Figure-toi, déjà tout d'abord que ça s'est révélé être, je dis bien, la pire job que j'ai pu faire depuis le début de ma vie. Et pourtant, j'ai travaillé dans des McDo vraiment hard. Des pizzas louches. Mais là, c'était un travail d'usine à la chaîne sous-payé. Sur comme environ 50 carré d'espace de travail. Et il était mal vu de regarder ne serait-ce que deux secondes d'ailleurs pour reprendre son souffle. Le gérant, qui déjà était un homme exécrable et qui parlait mal à tout le monde, m'avait tout de même promis, évidemment, de me faire un un permis à 75 à l'embauche et c'est ce qui me faisait tenir et à chaque fois il me disait je suis en train de le faire. Je suis arrivé au jour J où déjà une part je n'en peux plus parce qu'il faut savoir que je me faisais quand même 4 heures aller-retour de transport par jour pour y aller en plus de me sentir sous-évalué à faire le même geste mille fois par jour. J'avais vraiment l'impression que ce travail il aspirait mon âme en fait hein, et je le souhaite à personne. Un matin avant de devoir aller faire mon shift je suis tellement stressé, dégoûté d'y aller, que j'en ai des grosses nausées. Et là, je me dis, bon, stop, je vais lui mettre un ultimatum, parce que j'ai pas de nouvelles, et à ce moment-là, je sens que je vais plus pouvoir travailler légalement, et que j'arrive à la fin de mon statut implicite. Puis, en fait, le gars me fait juste bien comprendre que c'est pas grave si je viens pas travailler, qu'il avait jamais eu l'intention de faire mon permis, et il avait besoin d'une main-d'œuvre facile pour la période des fêtes. Donc, en gros, il voulait juste profiter d'un immigrant dans le besoin. J'ai gâché ma dernière opportunité d'avoir ce permis parce que manque de chance. Et eh bien, je suis tombé sur un ensuite bah, je vais essayer de la faire courte. On se retrouve au mois de janvier. Et là, je me dis bon, je vais quand même essayer de postuler partout. Mais évidemment, personne ne veut engager quelqu'un avec un permis à 75 parce que j'avais encore l'espoir euh, que je puisse faire ce permis et euh, période de confinement renforcée, quasi tout est fermé et je suis encore plus limité dans mes options. Pourtant, j'ai postulé absolument partout. Puis tout le mois, c'est cool, et j'ai tout simplement appris qu'en fait, l'immigration avait décidé de refuser les travails de permis fermés si on avait dépassé la date limite de son PVT ou statut implicite. Chose qu'ils avaient fait exception avant. Mais là, non. Et ça sonne le glas. Merci l'immigration d'être si compréhensive et souple pour aider ceux qui font tout pour rester et travailler. J'ai ensuite exploité toutes les autres pistes si reprendre les études, ben là, ça a été un échec, aussi au niveau papier et timing, toujours grâce à l'immigration qui ne me fournissait pas les papiers qu'il fallait. Voilà. Et j'arrive au moment où, franchement, je suis fatigué psychologiquement après tous ces mois de bataille, et où ne pas avoir de réponse, ou juste des refus d'affilée aux entretiens, car pas de permis fermé possible. Plus en ayant exploité toutes les autres pistes possibles pour moi, il a donc fallu que je me rende en fait à l'évidence. Je me suis dit, bon, Jordan, t'as fait tous les efforts possibles, tu t'es sacrifié physiquement, psychologiquement, pour trouver une solution, mais la situation autour de toi a fait que c'est pas le bon moment, au bon endroit. Donc, oui, forcément, je vais pas te mentir, j'accuse le coup très très fort. J'ai un sentiment d'injustice énorme, parce que, bah, forcément, j'en vois d'autres qui arrivent à rester, et qui ont eu comme de la chance, mais c'est comme ça. C'est les circonstances qui font que ça a joué... Euh, par-dessus tout. Donc j'ai un seul goût amer sur ce que peut vendre le Québec aux Français un peu partout en disant vouloir les accueillir à bras ouverts, et derrière, sur place, c'est tout un autre décor. Il bouge pas le petit pouce pour t'aider quand c'est le bon moment de t'aider. Et je dis ça aussi car évidemment j'ai vu des cas similaires comme moi passer. on est beaucoup, je suis vraiment pas tout seul, je suis pas un cas unique. Et quand tu appelles l'immigration pour leur parler de ton dossier, euh, bah, ils te font presque comprendre, enfin pas presque, ils te font comprendre que qu'ils bah, peuvent rien pour toi et que tu peux bien et va devoir retourner d'où tu viens. Donc voilà, c'est charmant. Bonjour l'envers du décor de l'immigration canadienne. Et maintenant, ben bah, il me reste quelques mois avant de devoir partir et retourner à Paris, en France. C'est pas aussi simple que ça peut l'être parce que c'est un gros gros déménagement et logistiquement, je ne pourrais déménager que dans deux trois mois si tout va bien je vais pas me laisser abattre je vais revenir à paris de toute façon avec tout de même de belles choses j'aurai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles qui comptent énormément pour moi et sont devenues très précieuses puis je sais que ça m'a beaucoup fait grandir de partir seul à l'autre bout du monde à partir de rien et de devoir me construire comme ça je sais de quoi je suis capable plus que jamais il n'empêche que je vais tout de même demander ma résidence permanente car je peux au moins faire ça pour avoir l'option en main si un jour j'ai envie de revenir si les bonnes étoiles s'alignent au moins j'ai ce choix là mais pour le moment c'est pas dans mes plans parce que j'ai envie de me poser et de pouvoir m'investir et là c'est à dire à paris voilà je pense que j'ai à peu près tout dit je suis pas non plus allé dans les détails car je crois que je serais je me serais auto-soulé à tout raconter en fait la fin de l'histoire c'est que finalement l'immigration dans un autre pays, pour celle que je connais, à Montréal, elle est différente pour tout le monde et on n'a pas tous les mêmes cartes en main. Donc on va dire que là pour moi il y a un facteur chance qui pèse tout de même. Je sais qu'il y en a pas mal qui survendent un peu trop Montréal, je l'ai déjà dit et je le redis. Perso c'est une ville que j'aime et où j'aurais été heureux de continuer à habiter, mais elle a aussi ses défauts qu'il faut je pense ne pas négliger. On va finir sur un aparté du devenir de la chaîne, car oui j'avais et j'ai toujours des projets pour cette chaîne, mais forcément c'était difficile de m'investir dessus ces derniers temps avec tout ça, parce que tant que j'étais pas fixé sur ma situation, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur les vidéos, et j'avais absolument pas envie de me forcer à faire une vidéo juste pour en sortir une. Donc c'est pas la fin, c'est juste un nouveau chapitre qui arrive, c'est un peu cliché, mais c'est le cas. Je vais maintenant tenter de profiter de ces derniers moments ici pour faire de chouettes vidéos à thème. Et aussi profiter de mes amis, de mes relations ici, et les paysages que le Québec offre. Donc en attendant, prends soin de toi, à la prochaine